Jacqueline, tu, tu as passé trois jours ici avec Olivier, donc euh, bah, prendre un petit peu la cuisine des crêpes et des galettes, parce que tu as un objectif de t'installer, de créer ta propre crêperie. Et oui. Ce ne sera pas seulement une crêperie, ce sera où Ce sera à Bernay, dans ouais. le à côté de Plouet, qui ouais. est plus réputé pour ses courses de vélo. Ouais. Euh, et ce sera au milieu du village. D'accord. Complètement, mais c'était déjà un établissement avant, un commerce c'était quoi C'était euh, un bar qui faisait dancing où j'y ai passé toute ma jeunesse ah, oui. et euh, qui faisait restaurant également et, et est qui est fermé depuis dix ans. Qui est fermé depuis dix ans et il n'y a jamais eu de repreneur Non. Donc euh, c'est un bourg qui a besoin de voir quelque chose se remettre ouais, en place là. Oui, qui du coup a perdu tout son dynamisme et son... sa joie de vivre. Et qui du coup, il euh, y a une nouvelle municipalité en plus qui a été mise en, main, qui a été aux dernières élections, ouais. et qui a vraiment l'envie de développer ce ouais. renouveau du bourg et de et de la convivialité. Du, ouais. voilà. Donc ils sont ils sont prêts à apporter ah, euh, leur concours. J'ai un super soutien de leur de leur part. Euh, ah oui c'est bien. Ça. Ils sont ils sont. Ils cherchent toutes les idées possibles pour m'aider, ouais. pour trouver des financements, pour trouver euh, des idées, pour trouver... Oui, parce un... que tu, tu as évoqué, quand on a parlé pendant trois jours en cuisinant, c'est que tu as évoqué l'idée qu'effectivement, tu avais le support de certains partenaires. Euh, comment tu as, as appelé ça déjà Tu avais, avais eu des, des subventions, dans c'était ça Oui, alors va. du coup, euh, bah, c'est le maire qui m'a envoyé là-dessus. Euh, par la communauté de communes ouais, et par euh, donc j'ai un, un prêt de un prêt d'honneur de 12 000 euros à 0 mmh. qui est remboursable bien sûr <rire> il faut il faut parce que c'est un prêt et euh, j'ai également une subvention du, la, du CCI là qui n'est pas remboursable, de 7500 euros. Donc, donc ça veut dire quand même que tu as déjà des partenaires qui non seulement croient en ton projet mais soutiennent. Complètement. Ce qui est le plus important. Au CCI, j'ai affaire à Jean-Marie, euh, Jean-Marie qui est, est, est, est quelqu'un de phénoménal et qui me, qui me cherche tout ce que je peux avoir droit, tout ce que je peux... Ouais. Ce qui est, ce... Il fait véritablement son job, quoi. Ah, c'est ce qui m'a et... complètement voilà. étonnée par rapport à toutes les installations que j'ai faites auparavant, c'est ouais. que Là, je ne demande rien et en fait, on m'apporte sur un plateau euh, les aides que j'ai le droit ouais. alors que euh, jusqu'à présent, j'ai toujours cherché à avoir des aides ouais. et je n'avais jamais le droit. Parce que, parce que toi, dans ton histoire, euh, en, en deux mots, c'est que bah, euh, tu es en, en matière d'entreprise, tu n'es pas une perderie de l'année, c'est-à-dire que tu as déjà tenu, euh, as déjà tenu des, un salon de coiffure ou peut-être Oui, j'avais trois salons avec, euh, et un institut de beauté qui était franchisée, donc ouais. avec 12, 12 salariés. Et voilà. Donc aujourd'hui, je voulais plus de, ce, de toutes ces grosses structures et ouais. euh, je voulais quelque chose de, de plus familial et convivial. Et, euh, et après, c'est vrai que pour en revenir à toutes ces aides, c'est aussi parce que je suis dans une zone rurale. Et du ouais. coup, il y a aussi l'État qui fait que il développe ouais. les zones rurales. Et il y a plein de subventions, il y a plein d'aides qui sont faites qui sont réservés aux zones rurales. Mais alors, euh, de passer... Euh, je sais que tu as travaillé aussi dans l'immobilier. Euh, l'immobilier la coiffure, euh, ce sont euh, deux métiers euh, déjà euh, un, un peu aux extrêmes. Et là, tu, tu veux te lancer dans, dans, dans la crêperie. Euh, tu as même d'autres idées derrière. Euh, et pourquoi ce, ce grand écart-là Pourquoi les crêpes Pourquoi les galettes ben Parce que ouais, c'est ce qui m'a été demandé par les, gens, les habitants de la commune, déjà. Oui il, quand j'ai dit que je voulais reprendre cet établissement, je, je, en fait, je voulais reprendre cet établissement, je voulais recréer le dynamisme du bourg, mais, euh, et après, c'était, en fait, par rapport à cet établissement, qu'est-ce qu'on allait en faire C'était pas euh, je veux une crêperie et je cherche un établissement, c'était ouais. euh, je, veux, je veux ouvrir cet établissement et qu'est-ce que je vais en faire Et du coup, les habitants de mon, la commune n'ont pas arrêté de me dire Jocelyne, on n'a plus de crêperie, il y en avait deux ouais. quand ouais. j'étais ouais, enfant, ouais, c'est vrai, coup, ouais. on n'a plus de crêperie, ça nous manque, voilà. Et dans les cinq communes aux alentours, il n'y a plus de crêperie non plus. Donc c'était vraiment un besoin pour le… Donc sans jeu de mots, tu as ton beurre à faire quoi. J'espère, oui. Hein, C'est ouais, ça. Ouais. Mais en même temps, tu n'es pas sans ignorer qu'on est… Euh, là, tu viens de faire la formation trois jours avec moi et Olivier qui l'a partagé avec toi. On n'est pas sans ignorer qu'on est dans une période de trouble pour vrai. tout le monde, et notamment pour la restauration et beaucoup de gens. Ça fait une pandémie là, avec ce petit euh, virus qui nous emmerde et qui tue aussi. Donc aujourd'hui, il y a un peu, euh, euh, non pas une suspicion de la part de partenaires financiers et tout, mais c'est valable sur tous les, les trucs. C'est comment tu imagines, quelle cuisine tu imagines, parce que... On n'est pas sans ignorer que bah, si tu fais de l'emporter, ça peut être une géniale idée aussi. Complètement. En, en, en souhaitant que tout ça, ça s'arrête. Hein, mais si ça revenait, est-ce est que tu as imaginé cela Oui, parce que de toute façon, même avant qu'il y ait la pandémie, j'avais quand même imaginé l'emporter. Le, parce que déjà, euh, ça fait partie des, des us et des coutumes du, du village ouais. d'acheter de, de, de, de la crêpe, enfin de la galette euh, nature à emporter, à emporter et qui garnissent eux-mêmes à la maison. Donc ça a toujours été comme ça. Moi, quand j'étais gamine, ouais. c'était comme ça aussi. Mes grands-parents, ils allaient chercher les galettes, ils achetaient une douzaine. Et, et, tu, et... et, et tu as vu aussi qu'on pouvait faire des choses à emporter, un peu plus fermées, comme oui, si ce que j'appelle les croquants, tu parles. Oui, chose. voilà. Après, je... Tu vois, tu peux développer, y compris sur peut-être qu'on tout ira un peu mieux, sur l'entreprise, tu vois, pour, pour faire ça quand les gens font des... Sais, des, des réunions bureau où on mange, il mmh. ne faut pas que ce soit tous les jours dans le plus parce que ça va être un peu gavant de faire des réunions tous les jours dans son bureau et de manger dans le bureau. Mais tu vois, on peut faire des choses à emporter. Et tu as évoqué aussi, quand tout ira bien et que tout le monde pourra s'assembler de nouveau et danser et se faire des bis tu as, as, as pensé à certaines soirées euh, que tu aimerais bien organiser. Oui, euh, bah en fait, j'ai la chance d'avoir euh, donc euh, récupéré la salle du dancing où je ne veux oui. surtout pas faire boîte de nuit ni quoi que ce soit. Euh, et je voudrais faire des soirées qui euh, à farce, euh, voilà. C'est quoi, au, de môles, le à C'est bah, le poteau faux breton, ouais. avec euh, du blé noir. Ouais, bah ça... Ouais. Et euh, voilà, des choses vraiment... Mais je veux vraiment rester dans quelque chose de très... Euh, même dans ma déco, je veux vraiment quelque chose qui soit très breton, sans être à outrance non plus, avec oui, des oui, boutons partout. Oui, il faut pas tomber dans le cliché. Mais quoi, voilà, ouais. mais euh, qui reste très local et... Ouais. Bah, et, et, et c'est vrai que Kikafarce, qu pour avoir. moi-même euh, mis en place, c'est quelque chose qui prend très vite, si tu fais simple, bon. Mais les gens ont tellement besoin de se réunir, et d'autant plus demain, auront tellement besoin de le faire, qu'effectivement, ça peut aussi devenir un rendez-vous dans le village, et mmh. qui va attirer ailleurs. Quoi. Mmh. Et tu imaginais aussi, parce qu'effectivement, il faut, il faut avoir une ouverture sur pas mal de choses, c'est que tu avais imaginé effectivement que euh, bah, ta crêperie, ce soit une crêperie pure, on va dire ça comme ça. Euh, euh, en dehors des animations qui cafardent sur certaines soirées hivernales, euh, tu avais imaginé aussi euh, que, euh, qu'est-ce qu'on avait dit euh, tu as, Oui, un plat du jour, ah oui, ah, jour c'est ça que tu m'avais dit. Le plat du jour, parce qu'il ben, y a quand même aussi beaucoup d'artisans qui passent dans la commune oui. et qui ne savent pas où aller manger. Donc euh, du coup, euh, je voudrais, et qui n'ont pas non plus envie de manger peut-être des galettes tous les midis. Oui, oui, ouais, ça c'est vrai. Euh, donc du coup, imag... je, je, je pense que je vais faire un plat du jour euh, différent chaque midi, mais euh, voilà. un, un, un plat simple. Oui. Ah oui, un plat, euh, un plat du jour. Un plat. Il n'y a pas d'entrée. Euh... Ouais, moi, je, je fonds pour une blanquette. Tu ferais une blanquette ouais, une blanquette de veau, oh, un oui. bourguignon. Ah, oh, c'est euh... bon ça. <rire> ça, c'est bon. Et ça, ça plaira aux artisans, aux ouvriers du coin et puis à euh, des bureaux qui veulent changer un petit peu alors, euh, ton ouverture pour être euh, aller droit au, mm, au but, c'est pour quand Tu imagines ça quand, euh, compte tenu des quelques travaux que tu as à faire, etc. Ben, compte tenu des travaux, c'est surtout compte tenu de la pandémie. Oui. Euh, sachant que là, tu vois, aujourd'hui, ils parle de réouvrir les restaurants que euh, mi-janvier, voire fin janvier. Ça laisse du temps de préparation. Oui, euh, voilà. Euh, je me dis, euh, allez, pour le printemps, ben, au pire des cas, mais... Ouais, ouais. J'espère avant. Oui, oui, de toute façon, euh, la, la roue continue à tourner, euh, l'économie doit se relancer, etc. Donc tout, tout, tout partenaire financier, c'est ça. Euh, et ça, c'est important. Donc comme en plus, euh, tu as bien compris, tu m'as bien fait comprendre que tu ne voulais pas aller euh, comme une malade sur des investissements de fous, mais de rester dans la simplicité. Et c'est pour ça que tu as adopté une certaine euh, idée de la cuisine et, et du service. Ben, ça ne peut que fonctionner, ça va que marcher, ça j'en suis certain. Mmh. Donc toi tu as passé ces trois jours-là, euh, comme je l'ai toujours dit, euh, on ne devient pas crépier ou crépier en trois jours, mais euh, le but c'est de générer énormément d'idées. C'est quoi Tu repars avec quoi dans ta tête ben, Du coup, la façon de, de faire la crêpe ou la galette, ouais. en tous les cas de l'étaler sur le, sur le bilic. Euh, j'en ai retenu aussi toute la simplicité qu'elle a autour, que je me faisais toute une... Comment en fait comment réussir à faire des galettes originales enfin pas, pas communes qu'on voit dans toutes les crêperies avec quelque chose de très simple et, ouais, et, et hyper, le mariage, euh, ça, oui. Euh, voilà d'hyper euh, hyper fonctionnel et puis euh, et puis euh, que oui effectivement avec des choses simples on peut faire des, des, ouais, des, des ouais, trucs ouais, Marry, je, crois, je crois que c'est le truc on et, va rester là-dessus et et et et... caramel à beurre salé non mais ça mais... Tu as une interdiction, c'est de le dévoiler. Hein, oui, ouais, ça ouais, je l'ai bien entendu. Parce qu'il va se vendre celui-là. Ouais, Rien que ça. Il va se vendre. Hein Donc ok. Bah, moi Jocelyne, je vais, je vais te souhaiter plein de bonnes choses, comme j'ai pu le faire pour notre ami Olivier et pour tous ceux qui passent voilà, ici dans, dans mon petit atelier à Saint-Nazaire. Et puis bah, comme je dis toujours, il y a mon service après-vente. Hein, ouais, merci. C'est-à-dire que les conseils, voilà, ça va au-delà. Merci beaucoup. Merci à toi.